Bienvenue à cette deuxième table ronde, hein. Donc, comme vous avez pu le voir à l'intérieur du CNRS, on a plein de raisons, mais on, a, on en a aussi à l'extérieur et euh, vraiment c'est une dimension très très importante. Donc euh, là on va faire euh, deux sessions, l'une euh, avec les partenaires institutionnels, euh, avec euh, Angélina je pense que ça serait mieux... Oui, voilà. Qui représente la, la, la CPED, la conférence permanente des chargés de mission égalité euh, et diversité dans les universités. Béatrice Noël, qui est la chef du département des stratégies ressources humaines, parité, lutte contre les discriminations, si je ne m'abuse, mais le service a souvent changé de nom. Oui, c'est changé. Bon, <rire> donc, désolé, désolé. Elisabeth <rire> Pianet, la présidente de l'association Femmes et Sciences, avec laquelle nous travaillons depuis longtemps, très longtemps même, donc qui a fêté ses 20 ans euh, l'année la, dernière, qui a encore pu faire une magnifique cérémonie juste avant la, je ne sais pas combien de vague de Covid. Et la, ben le ministère aussi, finalement, ça fait 20 ans qu'il a une structure qui a changé dix fois de nom, mais en faveur de l'égalité. Et la CPED, évidemment, était aussi un de nos partenaires avec lequel nous interagissons régulièrement. Donc, et ensuite, nous aurons la deuxième session de table ronde, avec là des partenaires plus, j'allais dire, plus exotiques, <rire> où on abordera euh, les questions plus d'intégration de la dimension du genre, de coopération internationale. Donc euh, voilà, je propose, euh, voilà peut-être on va, on va commencer par le ministère de tutelle, sinon on va se oh. faire mal voir. Non, donc. non, non, pas du tout. Si, si, si, on tient quand même à avoir des bonnes relations, <rire> surtout pour financer les appels à projets pour lutter contre les VSS. Donc, euh, on va <rire> commencer avec euh, bon. Béatrice. Bon, euh, bon voilà, chose. très volontiers. Merci beaucoup. Euh, bah merci beaucoup, Elisabeth, et merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie et je, je trouve que bah, voilà, de voir tout ce qui est fait sur le terrain, c'est vraiment euh, bah, c est, c est impressionnant. Donc, je voulais vraiment euh, vous féliciter euh, tous et toutes pour toutes ces actions. Effectivement, quand on a... Quand on a discuté avec Elisabeth, euh, on s'est dit que bah, c'était aussi au, depuis 20 ans qu'au ministère, en fait, il y avait une prise en charge des questions d'égalité. Et c'est vrai que je rejoins aussi euh, tout ce qui a été dit avant, c'est vraiment l'Europe qui a insufflé ça. Il y a vraiment eu, euh, et ça euh, euh, ça m'a été dit à plusieurs reprises, il y a eu une impulsion européenne qui a fait que, euh, au niveau de la recherche aussi, l'égalité femmes-hommes euh, a, a été traitée et le premier, la première action emblématique euh, au ministère ça a été de créer le prix Irène Joliot-Curie ce prix euh, qui récompense en fait des femmes scientifiques euh, qui ont un parcours euh, exceptionnel C'est de mettre en lumière des parcours pour créer un peu des modèles et, et euh, voilà ça c'était la première action euh, au sein du ministère et euh, ce qu'on peut dire sur, euh, juste par rapport à l'Europe et euh, je peux vraiment dire que c'est un enrichissement mutuel parce qu'on euh, va voir que le qu'en euh, France, on a dû euh, les établissements publics ont mis en place des plans d'action égalité. Euh, C'est une obligation légale depuis 2019. Hein, et donc le et bien sûr, le CNRS a mis en place son plan d'action, mais nous aussi, on a un plan d'action au niveau du, du ministère. Et on voit que l'Europe demande aussi aux établissements qui candidatent dans le cadre de, de, de, de Horizon Europe d'avoir des plans d'action égalité. Donc, vous voyez, là, l'Europe s'est plus inspirée euh, des actions des pays, et c'est ça qui est, euh, je trouve, intéressant. Euh, alors, pour euh, le travail, entre je vais parler de ça, du travail euh, vraiment très riche qu'il y a entre le CNRS et le ministère, c'est un travail de longue date, il y a même eu euh, une, euh, la chef de la mission euh, euh, parité du CNRS, qui est venue au ministère, c'était euh, Agnès Néter vous voyez, les liens étaient, étaient très forts et ça a permis d'enrichir aussi les politiques du ministère. Et euh, en tout cas, moi, depuis que j'ai pris euh, la, la responsabilité de mon département, là, on a travaillé avec le CNRS, enfin, en tout cas, on a associé le CNRS, à un groupe de travail sur les francs aux carrières des femmes scientifiques. Euh, moi, c'était mon premier... Euh, je ne traitais pas vraiment des questions d'égalité. Hein, je, je suis juriste de formation, je n'avais pas... Euh, voilà. Mais je suis arrivée un petit peu par hasard parce que j'ai mis ça, mais mais euh, en tout cas je, ça a été un premier groupe de travail qu'on a lancé et, et il était clair que euh, nous au ministère on, on, on a des idées mais on avait besoin euh, d'avoir un groupe de travail qui a se euh, diversifié et qui rassemblait euh, à la fois organismes de recherche, universités, ben, CPED, Enfin, euh, on a essayé et puis chercheurs, on a fait intervenir des chercheurs pour euh, nous permettre d'objectiver en fait, euh, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment des freins aux carrières en fait pour soi Quels sont ces freins et tout ça Et donc ce rapport, ben, on, a, on a fait intervenir le, le CNRS et, et ça a été aussi l'occasion de voir des bonnes pratiques euh, en local. Et notamment le CNRS qui un des grands, euh, grands points qui est ressorti dans ce groupe de travail, c'est les liais de sélection. Et donc, on avait vu qu'au CNRS, il y avait tout un aspect de formation des comités de sélection, au biais de sélection, la nécessité de, de, de aussi de présenter des chiffres, des données chiffrées. Euh, voilà, parce que finalement, c'est là-dessus, on peut se baser là-dessus. Et là, on se rend compte que ben oui, ça fait depuis X années qu'on n'a pas nommé de femmes. Et voilà. Donc, tous ces, tous ces points-là nous ont permis en fait, de dresser des recommandations euh, donc on a, on a rendu ce rapport et euh, une des premières rec recommandations, c'était vraiment de lutter contre ces biais de sélection et on a même produit une circulaire et euh, voilà, on s'est vraiment appuyé sur euh, ce qui a été fait par le CNRS et, et puis je, le CNRS a continué vous proposait des, des formations en e-learning. Donc voilà, c'est vraiment un, un intéressant et on voit que ça, euh, ça fait émerger aussi des idées dans les universités qui ont utilisé le e-learning ou qui veulent monter eux-mêmes des formations. Voilà. Donc ça, c'était un premier gros travail précieux qu'on a eu avec le CNRS. Un point que je n'ai pas cité, mais c'est vrai que sur la, sur la production de données, clairement, nous aussi, au, au ministère, on n'était pas, j'entendais sur le chiffre figures européen, effectivement, on était un peu la traîne pour produire des données chiffrées. Et là, il y a eu vraiment, euh, on va dire, c'est depuis 2016 que notre service statistique produit des données euh, et notamment une, une brochure qui s'appelle « Les chiffres clés de l'égalité ». Et donc, voilà, on voit que euh, nous aussi, on a progressé, on partait de loin, mais en tout cas, il y a eu ce, ce progrès-là. Et donc, on présente des données chiffrées à la fois côté organisme, côté université euh, et dans plein de domaines. Et, et chaque année, avec le, notre service statistique, on se dit qu'est-ce qu'on va regarder euh, Est-ce qu'on améliore cette brochure Et notamment, on a travaillé sur des brevets. Euh, voilà. Donc, ce euh, n'est voilà, pas du tout euh, des données figées. On, on, on seul à chaque fois de, de penser à des champs qu'on qu n'avait pas forcément imaginés au départ. Euh, une autre, deux actions dans lesquelles, dans lesquelles aussi participe le CNRS, on parlait beaucoup de réseaux. Mais nous, en fait, au ministère, c'est exactement comme ça qu'on travaille. Donc, euh, bah, nous, on a des réseaux, c'est notamment bah, les établissements. Euh, voilà, on a des référents égalité, référentes égalité. Euh, Elisabeth participe donc, à ce réseau-là. Et donc, euh, c'est un réseau euh, où euh, il y a à la fois euh, contact euh, mailing list, où on partage des, des informations. Mais aussi, on reste, tous les ans, on fait des... On fait des réunions annuelles, des journées égalité, et on, on traite des différents, différentes thèmes. Et la dernière a porté sur la, justement, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. il et, euh, y avait à peu près 300 personnes qui ont pu euh, se connecter. Donc voilà, ça aussi, euh, nous on a besoin de travailler en réseau parce que euh, il nous semble que vous êtes au plus près. Enfin voilà, vous êtes au plus près de ce qui se passe sur le terrain et, et ça nous permet d'améliorer nos politiques. Euh, un autre axe, c'est effectivement le travail sur les plans d'action égalité femmes-hommes. Euh, donc euh, comme je le disais, tous les établissements doivent produire un plan d'action égalité autour de quatre axes. Donc il y avait à la fois le, euh, sur les écarts de rémunération, sur les articulations des temps de vie, sur la place des femmes euh, au poste de responsabilité et sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et donc euh, le CNRS a été un des premiers à rendre son rapport dis, à, de, à, à son plan. Euh, nous, il y a eu tout un travail, parce que le CNRS est en avance, mais il y a des établissements qui sont plus petits ou moins avancés. Donc euh, je salue Sarah qui est avec moi et qui m'accompagne. Il y a eu tout un travail l'année dernière d'accompagnement de, de tous les établissements pour qu'ils puissent élaborer ces plans. Parce qu'il faut savoir que si euh, les plans n'étaient pas élaborés à temps, il y avait une pénalité hein, qui était conséquente. Donc, euh, voilà, nous, c'était un enjeu d'une part pour… Euh, bon, bien sûr, il y a la pénalité, mais l'idée, c'était vraiment qu'on montre qu'il y a vraiment une dynamique au sein de l'ESRI. Et on peut être fier parce que tous les établissements ont rendu un plan. Ils nous ont tous été remontés, 181 plans, que Sarah et notre collègue Julie avons évalué, enfin, regarder s'ils présentaient tous les axes. Et donc voilà, on, il y a eu un gros travail, et, on, et nous ça nous a permis de voir le dynamique, enfin, vraiment la dynamique qu'il y avait dans les, dans, dans les établissements. Là, un autre axe prioritaire, c'est les violences sexistes et sexuelles. Elisabeth, tu l'as dit, effectivement, euh, on a travaillé toute l'année 2021 depuis euh, euh, enfin, mai, enfin, et puis avant ah bon, on travaillait déjà dessus, mais on a élaboré en fait un, un comité, un groupe de, de travail on a auditionné beaucoup de structures, d'associations spécialisées sur, ces, sur, ces, sur les violences sexuelles. On a auditionné aussi des ministères, le ministère de la Justice, le ministère des droits des femmes. Et de tout cela est en fait un plan, enfin des, des, des mesures. Il y a une vingtaine de mesures. Et avec des moyens très conséquents, puisque c'est 7 millions d'euros sur 5 ans qui ont été libérés par le ministère. Donc ça, c'est vraiment... C'est ce qui nous était remonté, c'est-à-dire que oui, c'est très bien de, de mettre ça comme priorité, mais euh, où sont les moyens Donc là, il y a eu vraiment une, une volonté euh, du ministère de, de mettre les moyens. Et euh, on a mis en place, on a commencé à, à développer ce plan, on a bah, sur l'appel à projet qu'on a lancé. Donc l'appel à projet a été lancé cet été et l'objectif, c'était euh, d'améliorer notamment les dispositifs de signalement. Et bon, voilà, on a financé à hauteur de 700 000 euros une cinquantaine de projets. Donc, euh, il y a eu 90 projets déposés, cinquantaine soutenus. Euh, et puis, euh, un autre axe prioritaire dans ce plan, c'est la formation. On se dit qu'il faut former à tous les niveaux. Alors, le premier public prioritaire, c'est les dispositifs de signalement. Donc là, il y a des formations qui sont organisées et je vous invite à, à vous y inscrire. Hein. Il y a des formations qui sont organisées au ministère. Alors, jusqu'à maintenant, c'était en présentiel, mais là, à distance. Euh, donc, ils sont offerts à tous les membres des dispositifs de signalement. Et puis aussi, il y a des formations qui sont euh, proposées euh, pour les sections, euh, des membres des sections disciplinaires. Voilà. Donc ça, c'est des formations qui sont proposées par, par VSS Formation Et puis, la VFT, euh, l'association... Euh, euh, qui est très, très engagée depuis les années 80 sur les violences faites aux femmes au travail. Et puis, et puis aussi euh, Jurisup, qui est une association de juristes dans l'enseignement supérieur. Voilà, euh, ben, je vais peut-être terminer là-dessus pour dire les, euh, les chantiers, les perspectives. Et ça va rejoindre euh, ce qui était dit au début, ça tombe bien, c'est qu'on a travaillé sur les chercheurs, on a fait un rapport des recommandations. Et en fait, dans le cadre de notre plan d'action nationale, nous, au ministère, euh, on a décidé de travailler aussi sur les BIATS et les ITA. Donc, euh, j'ai noté quelques noms. <rire> pour, euh, donc, voilà, on va lancer un groupe de travail. Euh, pour, parce que, voilà, euh, quels sont les francs aux carrières euh, des personnels uh, ITA, BIATS euh, Voilà, c'est peut-être pas forcément les mêmes mécanismes qui se jouent entre les BIATS et les chercheurs. Donc, ça, c'est ce qu'on veut identifier et puis euh, voilà, faire aussi des recommandations. Et on s'appuiera sur euh, le plan d'action du CNRS qui a déjà des mesures sur les IP. Et puis euh, dans, les, dans les points aussi euh, où on va travailler, c'est tout ce qui est euh, question aussi LGBT. C'est un peu des questions nouvelles euh, au sein du ministère et on veut travailler là-dessus sur les, le changement du prénom d'usage. Et Voilà, bon, c'est un peu les, les deux chantiers prioritaires, mais bien sûr sur le plan d'action, violence. On, on a aussi euh, tout un décliné de priorité. Enfin, voilà. un, un grand merci, Béatrice. Et, oui, effectivement, l'effet structurant euh, pour ce qui concerne les plans d'action et la lutte et pré prévention et lutte contre les BSS. Il y a des progrès énormes qui ont été faits hein, grâce aux actions de, de ton service département. Euh, euh, voilà, en tout cas, un grand, grand merci. Évidemment, euh, les interactions sont très proche et régulière, tout comme avec euh, l'association euh, Femmes et Sciences. Donc, euh, un grand merci à Isabelle Pianet, qui est donc la nouvelle présidente de l'association, d'avoir accepté. Ça fait, la MPDF travaille depuis très longtemps avec l'association Femmes et Sciences, puisque j'ai bien connu euh, Claudine Hermann, bon, qui est décédée cet été, et puis Nadine albert -Stadt. Et maintenant, euh, voilà, vous avez pris vos fonctions, je crois, il y a moins d'une un, année à peu près, voilà. Et euh, donc on a déjà réalisé quelques actions, je crois assez remarquables, en coopération. Et puis vous-même, donc, vous êtes CNRS, dans un, vous êtes scientifique et vous travaillez dans un laboratoire d'archéomatériaux à Bordeaux. Et tout récemment, vous avez accepté d'être justement référente oui, en oui. plus dans votre laboratoire. Donc, du coup, vous avez cette double expérience. Est double expérience. Enfin, bon, bon, elle, elle est, est très, très récente. Mais, mais deux sont récentes, récentes finalement. Mais <rire> voilà. Un grand merci, en tout <rire> cas, Elisabeth. Ben, merci merci à, à vous, Elisabeth, et puis euh, à la mission pour la Place des Femmes aussi de m'avoir invité, d'avoir la, la, la possibilité de vous présenter un petit peu d'abord l'association Femmes des Sciences pour celles et ceux qui ne la connaissent pas bien. Alors, je vais être très brève. Il s'agit donc d'une association qui a été créée il y a 21 ans, nous c'était nos 21 ans qu'on fêtait. Nos 20 ans auraient dû être fêtés euh, l'année du, du Covid, enfin, du, du deuxième confinement, voilà, la deuxième vague ou la troisième, on ne sait plus très bien. Et puis, euh, et donc, euh, sous l'impulsion de notre très cher regretté euh, Claudine Hermann en particulier, qui que je remplace finalement aujourd'hui. Euh, bon, puisque sinon c'est elle qui serait venue à ma place bien évidemment si elle avait été encore avec nous donc bon alors la création de cette cette association elle se fait en parallèle des, des, des missions pour la pour la place des femmes au CNRS de, de la mission aussi euh, au, au ministère euh, au messerie etc donc euh, et par la, finalement par la même personne à l'origine voilà, et donc, dont l'objectif était, euh, en fait, elle s'était rendue compte en travaillant sur euh, un rapport, parce que Claudine avait été donc euh, euh, missionnée par, par euh, l'État français pour participer donc, à, à, à un rapport, à la rédaction d'un rapport sur, euh, justement, la place des femmes en sciences. Et quand elle a vu que des, des associations de ce type-là existaient un petit peu partout en Europe, elle a décidé de créer cette association Femmes et Sciences, donc, en euh, 2000, voilà, avec pour objectif, euh, et je vais revenir un petit peu là-dessus parce que c'est un peu comme ça que j'ai structuré un petit peu mon, ce que je voulais vous raconter, avec pour objectif de promouvoir les sciences auprès des jeunes filles, et dans ce cadre-là, on, on intervient avec les différents acteurs et actrices, euh, les différentes, voilà, le CNRS, vous aussi, le MESRI, le ministère de l'éducation nationale, j'en passe aussi, et puis aussi la promotion des, des femmes en sciences. Et enfin, la création d'un réseau, bien sûr, d'entraide entre les différents membres de l'association. Donc, cette association compte à peu près 450 membres. Il y a, il y a une recrudescence très importante. Chaque année, on, on, on a de plus en plus d'adhérentes qui viennent. Une vingtaine de personnes morales, plein de partenaires et... et dans, dans chacun des, des différents points que je vous ai nommés, nommés on a des interactions donc, avec le CNRS en particulier et la mission pour la place des femmes. Alors, pour ce qui est la promotion des sciences auprès des jeunes et des jeunes filles en particulier, on développe pas mal d'actions. Notamment, on va pas mal dans les collèges et dans les lycées. En fait, ce qu'on fait, c'était un, un mot cher à Claudine Hermann, c'est-à-dire qu'on essaye d d de créer un espèce de laboratoire d'idées qu'on propose après aux différentes, aux différentes structures d'État qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Hein. On est une toute petite, petite association avec des membres très, très investis, mais bon, qui ne peuvent pas tout faire, bien évidemment. Donc, la première étape, c'est cette sensibilisation des sciences auprès des jeunes filles. Et bien évidemment, on fait appel au CNRS, au laboratoire de recherche en particulier, puisque c'est des personnes de ces laboratoires qui viennent dans les collèges et dans les lycées montrer un petit peu leur parcours et expliquer aux jeunes, aux jeunes en général et aux jeunes filles en particulier euh, leur, leur, leur parcours. Et là, effectivement, de ce fait, le CNRS, les, les, le mesri sont impliqués de fait dans, dans, dans, cette, dans cette promotion des sciences auprès des jeunes filles. Alors c'est important je regrette qu'il n'y ait pas plus souvent de, de jeunes femmes qui y vont parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui est rarement euh, comment dire, valorisé au niveau de leur… Euh, on en parlait avec, euh, avec Elisabeth, mais c'est quelque chose qui n'est pas valorisé au niveau de leur dossier carrière. Et C'est bien dommage parce que franchement, euh, le vivier, il, il est important. Si on n'a pas de vivier, après, euh, bah, on n'aura pas de filles hein, qui arriveront. Voilà, hein, on a des disciplines. C'est vrai qu'il y a des disciplines dans lesquelles il y a des filles, mais il y a des disciplines dans lesquelles elles ne sont pas. Il faut, faut vraiment leur, leur montrer cet, cet exemple-là. Voilà, donc ça, c'est vraiment un, quelque chose qu'on fait sur l'ensemble du territoire national. Donc On est sur 450 répartis un peu partout dans, en France et tout le monde participe à, à ce genre d'action. Euh, il y a aussi euh, tout ce qui concerne les stages de troisième. Il y a Valérie qui nous a rejoint, Valérie Archambault qui est ici. Tout ce qui concerne les stages de troisième, là aussi, les laboratoires sont, sont impliqués parce qu'ils les reçoivent. Et on est en train de travailler, enfin quand je dis « on », c'est Valérie surtout qui, qui fait ça, qui pourrait vous en parler euh, bien mieux que moi. Et on est en train d'essayer d'élaborer, si vous voulez, un, un guide qu'on donnera aux au laboratoires pour que ce stage de troisième soit efficace et intéressant pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'heure qu'il est, tel que c'est fait, les enfants... De troisième, quand ils sortent de là, euh, le seul souvenir qu'ils en ont, c'est l'ennui. Hein donc, bon, ce serait bien quand même, ce n'est peut-être pas la bonne chose à faire. Bon, voilà, on essaye de restructurer ça. Et donc, il y a une, toute une réflexion qui est faite, on vous en a parlé il n'y a pas très longtemps, hein. euh, voilà, donc, qui, qui est faite au niveau de l'association et avec euh, la participation d'ENGIE, d'ailleurs, euh, pour euh, développer euh, cet aspect-là, de promotion des sciences auprès des filles. Il y a, on en a déjà parlé, les portraits de la science taïque XXL. C'est quelque chose qu'on développe vraiment en collaboration avec le CNRS et avec euh, le photographe Vincent Moncorger euh, qui, qui apporte l'harmonie finalement artistique de l'ensemble de ces portraits. Donc, euh, comme le disait Elisabeth tout à l'heure, il y en a 48. Alors qu'il est, il y en a euh, 60. Euh, 68 portraits au total, euh, mais il y en a 48 qui ont été exposés donc rue de Rivoli sur les grilles de la mairie de Paris de l'Hôtel de Ville au mois de novembre. Ils sont actuellement, si vous voulez les voir, ils sont encore square Gardette pour une quinzaine de jours et on espère continuer cette itinérance bien évidemment de ces portraits. Pourquoi Parce que là aussi ce sont plein de disciplines, plein de métiers, des doctorantes, des post-docs, des chercheuses, des ITA, des ingénieurs, des techniciennes, donc plein de disciplines différentes et qui montrent qu'elles ben, elles sont là, elles, elles sont des modèles, des modèles pour, les, pour les plus jeunes filles. Ces portraits, c'est aussi pour moi l'occasion de vous dire qu'il s'agit également de la promotion des femmes dans les sciences, puisqu'il s'agit de sortir de l'ombre, ça, le double rôle finalement de ces portraits, montrer à l'ensemble du public ben, qu'est-ce que c'est une femme scientifique ben, Non, ce n'est pas forcément un homme barbu euh, avec une blouse blanche à fond de son laboratoire. Ce sont de très jolis portraits de femmes inspirantes et qui, des, qui, qui, qui œuvrent chaque jour pour accroître l'ensemble des connaissances. Et là aussi, donc, le CNRS, non seulement est partenaire, mais est intéressé par ce genre de d'aspects-là. Euh, donc, pour revenir aussi, oui, à cette partie-là de la promotion des femmes dans les sciences, bon, ce qu'il faut savoir également, c'est que les femmes, bon, on l'a déjà souligné, elles, ont, elles souffrent de, du fameux syndrome de l'imposteur, de manque de confiance en soi, etc. Et à travers, pour pouvoir aussi les aider de ce côté-là, on a monté tout un système de, de, de mentorat qui prend vraiment de l'ampleur, hein, puisqu'il y a de plus en plus d'universités qui sont intéressées pour faire du mentorat auprès des, des doctorantes. Donc là aussi, ça touche le laborato les, les laboratoires du CNRS, mais ça a été aussi également mis en place pour des jeunes chercheuses qui sont, dans l qui sont rentrées au CNRS ou euh, qui ont des postes d'enseignantes de chercheuses depuis moins de dix ans. Euh, avec un test qui se fait à Marseille sur quatre laboratoires. Voilà. Donc là aussi où, part, où le CNRS et Femmes et Sciences sont partenaires pour la mise en place de, de, ce, de ce mentorat. Euh, on a aussi donc, pas mal travaillé sur les, toujours pareil pour euh, les problèmes de femmes euh, dans les laboratoires. Bah, les, la situation du COVID, il y a eu des enquêtes qui ont été faites avec des analyses qui sont en cours encore des lucidations, hein, parce qu'on a pas mal travaillé euh, là-dessus voilà, donc ça c'était pour l'aspect euh, j'essaye de ne pas oublier ce que je voulais vous dire Voilà, et oui, et donc pour l'aspect réseau ce qui nous paraît assez important aussi c'est nos colloques annuels hein, où l'ensemble des adhérents mais pas que, hein, les, les acteurs et les actrices de, de Femmes et Sciences interviennent donc, on a eu un colloque, vous étiez là, et c'est tout. merci chaleureusement, au mois de novembre. L'année prochaine, on aura un colloque qui aura lieu, pareil, au mois de novembre, le 18 novembre, à Rennes, sur le thème de, des filles et du numérique. C'est un pays du numérique, et je vous invite tout de suite à marquer la, la, la date, parce que c'est vraiment une thématique qui me paraît fondamentale, parce que là, là encore, les filles n'y vont pas, et donc... donc euh, voilà, ça me paraît très important. Je, je m'arrête là dans la liste. Merci beaucoup, Isabelle. Et justement, oui, le numérique, c'est très important. Il y a plein d'actions euh, comme vous avez pu voir. Oui, oui, tout à fait, oui, j'ai pu ça sont oui. Par l'Institut euh, euh, d'information CNRS avec euh, les la bande dessinée, etc. Donc, vous voyez qu'on a encore plein, plein, plein de, de projets communs en cours. Oui, tout et, à fait. Euh, les décodeuses, les sciences. Exactement, science, exactement. Non, exactement. Donc, euh, euh, ça, c'est formidable et c'est une co coopération qui va durer, et qui, euh, de long, qui a commencé il y a 20 ans et qui et va continuer tirera, années, avec voilà. toujours plus et de, de nouveaux projets. Et euh, donc, on, évidemment, nos, nos homologues dans les universités sont des partenaires très importants avec lesquels nous nous interagissons. Et je suis très heureuse d'accueillir Angelina Etienne, donc, qui est référente euh, égalité à l'université de charge édition égalité à l'université du Mans, et euh, enseignante chercheuse en sociologie sur... Question de sport, de il me semble. Je vais compléter moi aussi. Voilà. Euh, donc je suis effectivement enseignante chercheuse en STAPS, en techniques des activités physiques et sportives. Euh, donc je suis sociologue et mes spécialités concernent plutôt, euh, pour dire vite, les, les questions de, de minorité, minorité de genre, mais aussi euh, d'origine. Ou supposé. Euh, donc je m'intéresse beaucoup aux questions de discrimination, euh, aux violences aussi hein, qui, euh, sont, euh, qui peuvent être générées par des situations de discrimination dans le sport, mais pas seulement dans le sport. Voilà. Et Je suis chargée de mission égalité euh, femmes-hommes à l'Université du Mans depuis euh, fin 2019. Et euh, de fait, euh, mon établissement étant aussi membre de la CPED, je suis euh, donc... Euh, Membre de la CPED depuis cette même période. Euh, la CPED, alors on a beaucoup parlé de réseau, c'est aussi un réseau, la CPED, Conférence Permanente des Chargés de Mission, Égalité et Diversité. Euh, voilà, donc ce réseau euh, comprend un peu, un peu plus de 90 établissements qui sont majoritairement des universités, mais pas seulement, il y a aussi des grandes écoles, euh, trois connues également. C'est un réseau qui, qui est d'abord, je dirais, au, qui vient en soutien des, des chargés de mission égalité et diversité, justement, pour partager des expériences, partager des bonnes pratiques, repérer, faire remonter, dans, selon nos établissements, les, ces, pratiques, ces bonnes pratiques, mais aussi ce qui peut faire euh, obstacle, résistance. Aux différents aspects de l'égalité euh, donc euh, on a aussi une entrée euh, forte par euh, le territoire par euh, voilà, hein, les, les différents euh, établissements qui sont représentés Et je dirais que c'est en soutien euh, je répète en soutien aux membres de la cped parce que euh, on n'est pas euh, chargé mission euh, à vie hein. par exemple ma lettre d'émission elle est annuelle donc euh, on peut euh, on peut ne pas me renouveler ma mission et quelqu'un d'autre. Et quelqu d'ailleurs, l'idée c'est pas d'avoir aussi une, une charge à vie. Donc il y a, il y a toujours un, un renouvellement et c'est important que les personnes qui arrivent à la CPED soient aussi justement formées qu'il y ait ce partage d'expérience et de pratiques. Donc à la CPED qui on est aussi effectivement euh, fortement euh, associé aux, aux maisseries et au CNRS euh, entre autres, hein, mais on croise aussi euh, les associations puisque dans, en tant que chargé de mission euh, nous sommes pour beaucoup, enfin le profil est assez fréquemment euh, des, des chercheuses, chercheurs, enseignants-chercheuses, enseignants-chercheurs assez fréquemment. Donc on peut se retrouver aussi euh, à ce titre euh, dans des laboratoires. Euh, moi, je suis par exemple euh, à l'UMR ESO, (Espace et Société). Euh, je suis aussi référente euh, égalité de mon unité, euh, voilà. Euh, donc euh, ce qui explique aussi ces, ces croisements d'expérience de, euh, et de pratiques et de groupes de travail. Donc on va avoir des groupes de travail qui sont internes à la CPED notamment euh, madame noël en parlait euh, les plans d'action égalité donc c'est vrai qu'on a passé euh, beaucoup de temps euh, en interne à, à discuter de ces plans d'action comment on pouvait euh, les construire euh, ce qui était déjà fait parce qu'il y avait de l'existant quand même on partait pas de zéro euh, ce qui pouvait être euh, amélioré euh, en fonction des axes qui étaient définis dans les plans d'action ça on, on, on a passé euh, pas mal de temps comme tout le monde et à partager aussi pour mettre, enfin, construire ces, ces plans d'action et voir aussi des échéanciers qui soient réalistes pour la faisabilité. En interne, on avait mais aussi toujours en partenariat, vous comprenez, travaillé il y a quelques années sur un VADEMECOM contre le harcèlement dans l'enseignement supérieur qui est encore fortement utilisés. Euh, voilà, là, on va repartir, puisqu'on en a beaucoup parlé, en fait, je crois, aujourd'hui, cet après-midi, des, des biais de recrutement, de sélection. On voit, et notamment parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent à la CPED qui, qui ne sont pas forcément en connaissance de toutes ces choses-là, qui ne sont pas formées, donc qui demandent hein, aux uns et aux autres euh, des, des informations sur les stéréotypes de genre dans les, dans les recrutements, etc. Donc, on va remettre en place, certaines se proposent de, de mettre en place un nouveau groupe de travail. Donc on voit, hein, c'est très, très important de, de partager, de mutualiser. Et puis, euh, effectivement, nous avons aussi pu travailler, notamment dans l'année écoulée, avec le CNRS, avec un, un petit groupe de travail de la CPED sur euh, euh, le guide euh, à destination euh, des DU mais Elisabeth vous, vous en reparlerait peut euh, peut-être non écoutez je pense que j'en ai parlé un petit peu avant on y est malheureusement un petit peu pressé par le temps donc euh, je pense là c'est on voit très bien tout ce qui est fait donc évidemment les plans d'action qui sont établis au nom des universités, se retrouvent dans, dans les unités mixtes, nos laboratoires, parallèlement à ceux du CNRS, voire d'autres organismes de recherche. Et c'est pour ça, je pense qu'on sera amené à, à coopérer aussi, parce que concrètement, euh, dans le, au sein d'un laboratoire, quelles sont les mesures qu'on applique Elles ne sont pas très différentes. Hein, de, oui. entre, mais euh, je pense que le, le petit risque de tous ces plans d'action, dans le cas des unités mixtes, c'est que les, les DU, voyant qu'ils dépendent de trois plans d'action, ou quatre, ou plus, euh, ça crée une confusion. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire une sorte de, de guide, où on expliquait ce qui, que, que peut faire concrètement un, un directeur ou une directrice d'unité. Et euh, afin de ne pas se dire, oh ben, s'il y a trois, quatre plans, je n'ai pas le temps de lire tout ça, ce qu'on comprend. Donc c'était l'idée de décliner ça dans des actions très concrètes qui sont communes à tous nos plans d'action. Et, euh, et comme euh, voilà, euh, la moitié d'ailleurs des directeurs et directrices d'unités de, de, sont des personnels universitaires, pas forcément CNRS, ça s'imposait vraiment. Donc je pense qu'on aura d'autres occasions hein, de travailler sur des projets communs puisque la réalité, elle est au niveau des unités mixtes et, et d'où l'importance de, de cette coopération. Voilà, je suis désolée, on est un petit peu pris par le temps, donc je vous remercie vraiment infiniment d'avoir accepté ces... De représenter, voilà, tout, toutes ces, de montrer toutes ces politiques qui sont menées au ministère, l'association Femmes et Sciences et à la CPED. Et euh, ça situe vraiment, je pense, l'environnement national dans lequel euh, nous travaillons euh, toutes et tous ensemble, hein, parce qu'il y a des hommes, même s'ils sont invisibles aujourd'hui, mais quasiment. Euh, voilà, il y en a quand même. Merci beaucoup! Donc, nous allons terminer ce, ce colloque avec euh, Elisa simon Pietri et euh, Anne-Isabelle François. Donc, on va... Sur des sujets là qui sont en plus une ouverture par rapport aux politiques... Euh institutionnel national On va avoir une ouverture vers d'autres domaines, d'autres partenaires, avec une dimension intégration de la dimension du genre dans la recherche et coopération internationale. Donc, je remercie vivement euh, Elisa d'avoir accepté cette euh, invitation. Je sais que vous êtes très, très occupée et que même si on, on a l'occasion de se voir euh, à plusieurs reprises dans des, des colloques et mais je pense qu'en tant que voilà, directrice, euh, euh, du, du programme, euh, directrice internationale des, des programmes sciences à la Fondation L'Oréal et secrétaire exécutive donc, euh, de, du, du prix, des prix L'Oréal UNESCO, vous avez une vision je dirais très très large et vous avez des projets passionnants qui dépassent de loin le cadre français. Et je suis sûre que voilà, on va découvrir tout ça euh, avec un très très grand intérêt. Merci beaucoup. Je commence euh, Je n'ai euh, pas besoin de micro là. Je ne sais pas, vous m'entendez Peut-être, enfin, vous pouvez le couvrir plus que aussi, je Je l'oriente. Euh, bah, merci beaucoup à tous. Merci Elisabeth pour l'invitation. Et euh, joyeux anniversaire à, euh, à la mission euh, pour la presse des femmes en sciences. Je rejoins. La personne qui a dit qu'on espère tous ne plus avoir ce métiers bientôt euh, et de devoir changer de carrière. Malheureusement, effectivement, le travail est un petit peu long. Euh, donc nous, à la Fondation L'Oréal, pour ceux qui ne euh, connaissent pas, effectivement, c'est un engagement sur l'égalité euh, femmes-hommes dans le monde de la science et de la recherche qui date depuis 1998. Euh, donc ça fait bientôt 23 ans euh, qu'on travaille sur ce sujet notamment en partenariat avec l'UNESCO sur certaines initiatives, mais on a de nombreuses initiatives. Et donc effectivement, on travaille au niveau vraiment international, même si bien sûr on est une fondation française et donc avec un cœur d'action aussi en France. Je dirais qu'effectivement, on a, on a différentes missions en tant que fondation spécialisée sur ce sujet, même si on, on traite aussi d'autres axes au sein de la fondation, ça reste le pôle historique. On travaille euh, euh, notamment, bien sûr, la prise de conscience euh, de la problématique euh, égalité femmes-hommes et comment on, on crée l'urgence euh, sur ce sujet c'est un sujet qu'on travaille notamment euh, avec tous les partenaires hein, qui sont ici, euh, avec, avec vous, euh, bien sûr, avec euh, les différentes grandes institutions euh, euh, françaises et mondiales, avec l'UNESCO en particulier ou avec euh, euh, l'OCDE pour remonter la data, pour remonter les statistiques et pour, pour faire voir vraiment euh, euh, les chiffres puisque c'est aussi un sujet qui est extrêmement important pour nous euh, c'est pas uniquement aussi un sujet d'égalité hein, ça l'est et, et, euh, et on, on, on lutte sur ce sujet tous les jours mais c'est aussi euh, un sujet de qualité de la recherche euh, monsieur Petit en a un peu euh, parlé mais pour nous c'est vraiment important aussi de mettre, de mettre ça en avant euh, et notamment dans le monde scientifique où on est quand même euh, tous et moi même scientifique de formation euh, par, par les chiffres et, et par les statistiques et la data, euh, pour nous c'est vraiment important aussi de mettre en avant euh, un sujet qui ne peut pas être euh, en tout cas euh, contourné ou euh, remis en question hein, qui est la qualité ou en tout cas l'impact justement sur la qualité de la recherche euh, de, du manque de femmes euh, dans, dans la science ou du manque d'intégration euh, du sujet du genre ou du sexe euh, dans, dans la conception de la recherche. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on a au niveau international pour essayer de, de remonter le plus de data possible et de mettre en avant notamment au grand public ces notions, hein, que ce soit sur l'intelligence artificielle en médecine ou même sur, euh, sur les lieux de travail. Il y a des biais à peu près partout euh, sur cette, cette sous-représentation des femmes en sciences. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Euh, qu'une fondation comme la montre euh, souhaite aborder. Et bien sûr, il y a un grand sujet aussi euh, de valorisation et d'identification de femmes scientifiques euh, pour les mettre en lumière et donc pour euh, euh, travailler euh, contre ce, cette invisibilisation euh, des femmes dans le monde de la recherche. Et donc euh, là, c'est les prix que euh, certains sûrement d'entre vous connaissent, et au CNRS en particulier, puisque plusieurs euh, de, de vos... Euh, de vos doctorantes et postdoctorantes sont chaque année récompensés par le prix Laura et UNESCO pour les femmes et la science. Et donc c'est un prix qu'on a réussi à, à mettre au plus haut niveau de sélection scientifique, qui est bien sûr un sujet, parce que pour nous c'est aussi l'accomplissement montré au monde entier, l'accomplissement des femmes en science. Et donc on a 52 programmes aujourd'hui dans le monde. Donc vous connaissez le programme français qui récompense 35 jeunes chercheuses doctorantes et postdoctorantes. Euh, mais il existe euh, dans 52 autres euh, régions du monde et on couvre 116 pays. Euh, donc on, on remet environ 250 bourses euh, de soutien et de prix euh, dans le monde entier. Euh, et, euh, et donc on rend visible ces femmes hein, avec différents enjeux. Un enjeu, et on, Isabelle Pianet en parlait, de, de, de, de générer des, mo des rôles modèles dans de nombreuses disciplines, notamment la révolution de moins nombreuses, hein, pour. Inspirer les jeunes filles et essayer de, de générer des vocations sur, ce, sur, sur certaines thématiques en particulier, euh, mais c'est aussi surtout mettre en lumière leurs talents, leurs performances et à côté de ça, en parallèle, nous mettre en valeur et en exergue les barrières qu'elles rencontrent et comment on peut travailler pour, pour y remédier. Euh, donc voilà, donc ça c'est tout le système des prix qui est une action comme une autre, il existe de différents prix. Euh, on a associé à ce prix euh, il y a quelques années également des formations, euh, des formations leadership euh, qui nous paraissaient importantes où on a identifié quelques sujets clés comme euh, comment aider les femmes sur, certains, sur le développement personnel, sur la négociation euh, ou sur la communication pour briser le plafond de verre plus rapidement. Euh, mais euh, en, en, dans ce sujet, je ne veux pas non plus qu'on comprenne que le problème vient des femmes parce que euh, j'en entends souvent parler, c'est un sujet euh, que je discute euh, euh, assez souvent, même avec euh, Monsieur Petit, euh, l'autocensure, oui, elle existe, elle peut être innée chez les femmes, mais elle peut être aussi beaucoup générée par le système. Euh, donc euh, il faut mettre un tout petit peu en perspective euh, cette autocensure ou ces femmes qui ne sont pas présentes ou ne se présentent pas, non ce n'est pas que de leur faute, euh, bien au contraire, c'est aussi le système qui génère euh, c euh, cette, euh, cette auto-censure. Voilà, donc on fait des formations pour les aider à booster quand même et essayer de, de voir euh, comment elles peuvent dépasser et, et, euh, et contourner certains, certains obstacles. Mais on travaille aussi beaucoup avec les acteurs du système, euh, dont le CNRS, euh, dont euh, M. Petit, qui fait partie de la coalition euh, des hommes qui s'engagent pour les femmes en sciences, pour essayer d'identifier euh, comment on peut faire bouger euh, la place euh, des femmes dans, dans chaque institution. Et on a des coalitions, on essaie, et c'est un, une ambition à venir, d'avoir des coalitions comme ça, d'hommes euh, alliés aussi dans d'autres pays du monde. Voilà. Et, euh, et enfin, on travaille euh, bien sûr euh, sur, euh, comme je vous le disais, euh, générer des vocations chez les jeunes filles avec des programmes comme pour les filles et la science, euh, où là on va se focuser sur certaines disciplines où vraiment un post-bac, le vivier manque, comme le numérique, l'informatique, les mathématiques ou l'ingénierie. Et voilà, pour essayer de, de, de créer cette étincelle chez certaines jeunes filles. Donc voilà, c'est tout un ensemble d'actions avec de nombreux partenaires scientifiques et institutionnels pour faire bouger les choses. Voilà, ça c'est l'ensemble à peu près des, des, des grandes actions de la fondation au niveau international. Un grand, grand merci, évidemment. C'est quand on voit la dimension de ce programme, 116 pays. Je sais que vous êtes actifs au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Afrique, en Amérique latine. C'est fantastique vous valorisez ces femmes. Je sais qu'on avait diffusé un documentaire sur quatre femmes chercheuses africaines que vous oui. aviez euh, euh, réalisé et qui était vraiment euh, étonnant. Donc, euh, on voit que vous avez vraiment cette capacité à l'international. Donc, au niveau du CNRS, on a envie aussi, comme je vous le disais, d'intégrer une dimension égalité. On va voir comment, par quelles actions on peut le faire dans nos activités de coopération internationale. Et je pense qu'on sera amené à, à en discuter, voire collaborer, oui, échanger. <rire> voilà, votre expérience, évidemment, euh, sera très, très... Oui et on s'appuie, c'est l'intérêt d'avoir une fondation d'entreprise, c'est aussi d'utiliser bien sûr le, le pouvoir de, de, de communication et de diffusion d'un groupe comme le nôtre pour euh, mobiliser sur ce sujet et, euh, et vraiment euh, engager nos, nos filiales pour qu'elles aient des actions euh, très très euh, actives euh, localement et en Afrique en particulier, on a une volonté encore plus proactive alors, la des femmes, euh, Sujet important, tout mmh. à fait. Ben, écoutez, un grand merci on va. Donc euh, je remercie Anne-Isabelle François qui est donc euh, directrice adjointe, qui vient d'être nommée directrice adjointe de l'Institut du Genre. Donc là on va avoir vraiment un aperçu de l'importance de l'intégration de la dimension du genre dans la recherche. Donc un grand merci à vous. Hein. J'avais invité la directrice qui malheureusement a attrapé le Covid, euh, mais un grand merci d'avoir d'être venue au pied levé pour cette présentation. Merci beaucoup. Merci. Ben, merci beaucoup pour votre invitation et effectivement donc euh, Estelle euh, vous présente ses excuses, mais elle est euh, elle est pour le pour le moment confinée. Donc pour pour présenter rapidement donc l'institut du genre en fait nos 10 ans voilà donc on est un peu plus jeune mais euh, donc c'est un un groupement d'intérêt scientifique qui donc réunit 30 partenaires institutionnels et donc qui a été fondé en 2012 à l'initiative de l'institut des sciences humaines et sociales du cnrs et donc l'idée c'était de créer un pôle reconnaissable, visible, voilà, de promotion et euh, de fédération de tous les travaux qui, euh, scientifiques, donc euh, se faisant effectivement autour des, des questions de genre euh, et sur les sexualités, euh, et donc de, euh, du coup d'avoir une instance qui permette effectivement D'être un lieu de, de coordination, de référence et d'accueil euh, scientifique. Voilà donc euh, ce que l'Institut du genre est maintenant depuis euh, dix depuis ans. Euh, et donc l'idée étant que l'Institut du genre permette alors non seulement effectivement cet cette effet de, de, de fédération et de transversalité, mais aussi de contribuer à la reconnaissance. Euh, scientifique des recherches donc, qui sont menées en français dans ce domaine, et donc reconnaissance non seulement en France, mais aussi à l'international. Et donc, ce qui fait que euh, on, au sein donc, de, de, de, de ces travaux, donc, nous, nous, nous définissons des axes prioritaires de recherche pour des mandatures de 4 ans. Donc là, on en est à notre troisième mandat. Et donc, le, le fait d'identifier hein, ces, euh, ces axes principaux permet aussi, effectivement, d'accorder de, de, des financements en priorité à des projets qui se positionnent sur, euh, sur ces thèmes. Donc, par exemple, travail, formation, euh, espace, mobilité, mondialisation. Voilà, donc, c'en est juste deux, hein, des, des actuels. Mais euh, de ce point de vue-là, je vous renvoie à notre, à notre site. Euh, et donc quand je dis financer effectivement des projets, alors c'est à la fois des projets de mise en place de réseaux, hein, euh, que ce soit euh, euh, encore une fois au niveau national ou au niveau international, puisqu'on a aussi toute une politique de soutien aux mobilités euh, des chercheuses et des chercheurs et des traductions, euh, et aussi de soutien en particulier de la jeune recherche, hein, donc là aussi avec un système de prix. Donc, euh, un prix de master et un prix de thèse qui sont décernés tous les ans hein, euh, par, euh, par l'Institut euh, du genre. Euh, donc, sachant qu'on est essentiellement à SHS, mais qu'un des enjeux, effectivement, aussi, c'est de permettre le dialogue avec euh, les, les autres sciences, donc actuellement, en particulier dans le domaine de l'environnement et euh, de l'intelligence artificielle. Euh, alors, ce qui fait que, voilà, on a des liens de fait euh, avec la mission pour la place des femmes au CNRS, puisque le CNRS est, voilà, une de nos euh, tutelles, on va dire ça comme ça. Et euh, donc, ce qui avait notamment conduit au fait que lors du, du, du colloque que vous aviez organisé en 2019, donc intégrer la dimension du genre et du sexe dans la recherche scientifique, nouvelles perspectives interdisciplinaires, Michel Boson, qui à l'époque était directeur adjoint, était venu effectivement animer une, une table ronde euh, autour de la question de la jeune recherche, hein, euh, en, avec trois doctorants, doctorants, enfin qui maintenant sont docteurs hein, en sociologie, histoire euh, ou littérature. Et donc, euh, l'idée, c'est aussi effectivement en termes de future collaboration. Euh, alors, il euh, y, a, y, a y a deux pans hein, principaux, qui est que, euh, donc, à chaque mandature, en fait, correspond l'organisation d'un grand congrès. Euh, donc là, le prochain, donc le troisième euh, congrès organisé par l'Institut du genre, dont je peux en exclusivité vous donner la date et le lieu, euh, donc ce sera juillet 2023 à l'Université de Toulouse, de Miraille, mais dont je ne peux pas encore vous donner le sujet, euh, puisque là, pour le coup, le conseil scientifique n'en a pas encore décidé. Voilà, le deuxième, c'était... Euh, en, en 2019 à Angers, donc c'était sur Genre et émancipation. Euh, voilà donc euh, c'est vrai que c'est un événement important pour nous hein, euh, aussi en termes justement de, de visibilité, de mise en réseau, etc. Donc ce troisième congrès à venir euh, de, de juillet 2023 et euh, d'autre part effectivement en termes de de promotion de réseaux internationaux. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a les, les, les projets européens, en particulier GenderNet, mais euh, l'Institut du genre aussi soutient euh, ponctuellement donc, de, ce type d'initiatives qui sont portées par des institutions partenaires, hein, donc que ce soit euh, des universités ou des UMR ou des EA, etc. Et euh, en particulier, donc, euh, euh, ça a été créé donc, en 2014 à euh, l'AMU, donc Ex-Marseille Université. Euh, donc, c'est un projet qui s'appelle Gender Med, donc genre méditerranée, voilà. Euh, et euh, donc, qui effectivement, euh, alors, a, a plusieurs, euh, plusieurs pôles, hein, c'est euh, enfin, des axes, si vous voulez, structurants, donc à la fois de recherche, d'enseignement de, et de vulgarisation et de valorisation des résultats et des outils. Hein, donc, il travaille avec le MUCEM. Pareil.